Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens dans une nouvelle vidéo pour répondre à vos questions. Dans la vidéo où je vous disais que je revenais sur YouTube pour toute cette période, euh, je vous ai aussi demandé de, de me laisser vos questions que vous auriez pour moi euh, dans les commentaires, et donc aujourd'hui, j'y réponds. J'ai eu pas mal de questions sur mon parcours scolaire, euh, ma classe, etc., mes spécialités, tout ça, et du coup j'en ai fait toute une vidéo qui est déjà en ligne, vous pouvez aller la voir. J'ai aussi eu des questions par rapport aux états unis donc je vais y répondre tout de suite. La première question par rapport aux états unis c'est est-ce que j'ai perdu mon anglais Alors il faut savoir que ça fait plus de deux ans que je suis rentrée en France et que, à part l'anglais scolaire, je ne parle pas anglais euh, au quotidien. Du coup forcément j'ai perdu un petit peu de ma capacité de parler, j'ai dû perdre pas mal d'expressions américaines que bah, si on les utilise pas forcément je les perds. Euh, mais je comprends toujours aussi bien, c'est-à-dire que quand je regarde une série, enfin déjà toutes mes séries je les regarde en VO, donc si elles sont en anglais je les regarde en anglais Et, euh, et du coup je comprends encore tout ce qu'ils disent, mais voilà, parler j'ai un peu plus de mal, formuler mes phrases comme j'avais l'habitude avant, à l'écrit par exemple J'ai perdu le truc et j'ai du mal, mais euh, en tout cas j'ai pas perdu la compréhension et j'arrive toujours à m'exprimer très bien, c'est juste que j'ai perdu un petit peu les, les réflexes on va dire Ensuite, deuxième question par rapport aux états unis c'était est-ce que je suis restée en contact avec ma famille et mes amis là-bas Alors oui et non, parce que ma famille américaine, euh, on se parle de temps en temps, on s'envoie un petit message pour vérifier que tout va bien, pas grand chose de plus. Et mes amis, de temps en temps, on s'envoie des messages, mais c'est pas un contact euh, quotidien, on va dire, vraiment pas. C'est un truc mensuel, on s'envoie quelques messages des fois, et euh, voilà, c'est pas très très souvent, mais on n'a pas perdu le, le contact, on va dire. La troisième question par rapport aux états unis c'est est-ce que j'y suis retournée depuis et la réponse est oui, j'y suis retournée la même année en fait je suis rentrée en décembre et j'y suis retournée en, en juillet parce qu'en étant partie au milieu de l'année j'avais l'impression d'être partie en plein milieu d'un truc et de pas avoir fini mon, mon séjour correctement du coup j'y suis retournée pour revoir mes amis une dernière fois revoir ma coordinatrice, tout ça, j'avais vraiment envie de les revoir, et, euh, et c'est ce que j'ai fait, et depuis je n'y suis pas retournée. C'est tout pour les questions par rapport aux états unis si vous en avez d'autres, euh, je pourrais y répondre dans une vidéo complètement dédiée. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresserait une vidéo où je reparle un petit peu de mon expérience, etc. Passons maintenant aux questions un petit peu plus euh, normales. Une question qui m'a souvent été posée, c'est comment se passe ma première avec la réforme du bac donc j'ai pas mal répondu dans ma vidéo du parcours scolaire, mais c'est vrai que j'avais pas du tout abordé la, la réforme. Du coup, j'ai décidé que je vous en ferai une vidéo complètement à part, parce que mon avis a l'air de vous intéresser. Et je sais qu'on n'a pas tous du tout le même avis, mais je pense que ça peut être intéressant de, de partager ça, justement. Donc je vous en ferai une vidéo complètement dédiée par rapport à ce que j'en pense. Cependant, mon année et moi se passent bien. C'est vraiment mal organisé, c'est surtout ça le problème, c'est qu'il y en a de tous les côtés, on ne sait pas vraiment euh, à quoi s'attendre, etc. Mais à part ça, franchement, euh, je m'en sors pas trop mal. Donc restez connectés pour une vidéo sur la réforme du bac. Prochaine question, c'est comment est-ce que j'arrive à rester motivée après des heures de travail Il faut savoir que moi, je, je fais les tâches très importantes et grosses au début d'une session de, de travail. Donc du coup, quand j'arrive à la fin, c'est des trucs plus légers, plus simples, et donc du coup, ça facilite vachement le truc. Cependant, euh, je sais que les, les journées, quand je fais du 8h-18h et que je rentre chez moi et que j'ai encore 2 3 heures de devoirs, je, là, je, franchement, je fatigue et je fais très mal et je bâcle, mais en même temps, euh, après une journée de cours comme ça, c'est très très dur d'enchaîner sur des devoirs, etc. Donc moi, je, je fais au mieux, j'essaye vraiment de faire le, le strict minimum et de faire le lendemain ce que je, je peux faire le lendemain dans ces cas-là. Ensuite, prochaine question, étant donné que je ne suis plus sur YouTube, on m'a demandé quelles sont mes passions euh, ou mes nouvelles passions donc moi, en fait, comme je vous l'ai dit, je me concentre vraiment sur les cours cette année mais je fais de la, de la gym à côté. Je fais 4 heures de gym par semaine. Voilà, c'est rien de, de fou mais ça me fait bouger un petit peu et ça me fait voir des gens autres que ceux du lycée. En parlant de sport, on m'a souvent demandé quel sport je fais et quel sport j'ai fait donc dans, dans ma vie. Donc là, comme je vous l'ai dit, je fais de la gym mais dans toute ma vie, j'ai vraiment un peu touché à tout. J'ai jamais vraiment trouvé quelque chose qui me plaisait à fond. J'ai fait du judo quand j'étais petite, j'ai fait tout type de danse. J'ai fait 4, 3 ans d'équitation, j'ai mon galop 4, euh, j'ai fait du ski de compétition, j'ai fait de la gym, c'est ma deuxième année, et du, du cheerleading quand j'étais aux états unis J'ai fait du tennis aussi, j'ai vraiment fait beaucoup de trucs. Donc voilà, j'ai un peu touché à tout, euh, et c'est vrai que j'ai jamais vraiment trouvé le truc qui me plaît, et euh, maintenant bon, je fais de la gym parce que forcément j'aime bien, et puis j'ai plus trop le temps de faire plein de trucs à côté. Ensuite, prochaine question, c'est qu'est-ce que m'a apporté YouTube euh, ça c'est hyper intéressant je trouve. Youtube, moi comme je vous l'ai toujours dit, ça a été une expérience géniale et qui m'a enrichi énormément. Déjà, bon j'ai créé une communauté, euh, qui on est pratiquement... on est genre 65 000 maintenant je crois, un truc comme ça, c'est énorme, c'est vraiment énorme quoi, 65 000 personnes c'est un truc de dingue. Moi Youtube ça a été déjà un dépassement personnel parce que se mettre sur internet c'est pas non plus toujours simple et, euh, et ça m'a toujours permis de me fixer des objectifs. Et ça j'ai trouvé ça très très intéressant et ça m'a permis vraiment de me développer moi-même et c'est vraiment quelque chose que j'ai créé tout moi et ça j'adore, ça montre que je suis capable de faire quelque chose en quelque sorte, ça me le montre à moi-même surtout et du coup YouTube ça m'a apporté vraiment beaucoup beaucoup de choses. La dernière question qui m'a été posée très très souvent, je sais pas pourquoi, mais c'est mon âge, donc j'ai eu 17 ans récemment parce que je suis du 25 février 2003. Donc voilà c'est tout pour cette vidéo, j'espère que j'aurai répondu à vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me laisser dans les commentaires, j'en referai peut-être une vidéo comme celle-ci. Sur ce, merci d'avoir regardé et je vous dis à dans une prochaine vidéo.